Bonjour à tous. Alors, regardez, hop là. Et on va faire une interview comme ça. Et une et deux. Voilà. Donc, euh, on switch sur euh, euh, Alexandre. Vas-y, avance-toi. Alex, pardon, excuse-moi. Alex, avance-toi bien. Avance-toi bien. Euh, donc, euh, tu es euh, un des membres de la commission Démocratie sur la place depuis le tout début, je crois, depuis le 33 mars, non, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, euh, et donc, tu vas nous parler un peu euh, de cette idée que tu as eue de travailler euh, le sujet de l'état d'urgence, c'est ça Oui. Et en fait, je travaille sur comment l'état d'urgence a influencé la nuit debout et comment la nuit debout est unique dans dans ce qu'on appelle les mouvements de place car elle se situe dans une place hautement symbolique avec les attentats et dans un contexte hyper symbolique qu'est l'état d'urgence. Euh, pas que symbolique mais aussi réel, l'état d'urgence. D'accord, mais alors, tu, oui effectivement l'état d'urgence, mais l'état d'urgence est né quand même dès le 13 novembre, euh, le mouvement de l'occupation de la place est arrivé bien après, euh, au, mois de, au mois de mars, avril. Il euh, y a eu des débats avant, mais il n'y a pas... Enfin, ça fait 4 ou 5 mois avant, avant l'occupation. Comment tu peux en faire un lien, vraiment Parce que c'est au moment de la renouvelle, du renouvellement. Euh, on, on peut éventuellement dire que c'est le euh, renouvellement de l'état d'urgence qui a provoqué, euh, qui a inspiré éventuellement, ou en tout cas, qui était dans l'état d'esprit Non, je, mets, je mélange des choses. J'ai l'impression que je mélange des choses. Voilà, je t'en prie. Ce que je veux dire, c'est que euh, l'état d'urgence... Et l'Union le Nationale, l'esprit du 11 janvier, euh, l'esprit du 11 janvier a... Un petit point technique, comme on dit en âgé, en, en avance son siège, voilà. Comme ça, on est bien dans le cadre, voilà. Et... et, et, et, et L'esprit du 11 janvier a mis un peu une chape de plomb où le débat public euh, n'a pas aussi été euh, légitime euh, en dehors des affaires politiques. Certes, il y a eu des débats qui ont livré la société comme la déchéance de nationalité. Or, il euh, n'y a pas eu de grand mouvement social sur et la COP21 était un moment où on aurait pu avoir beaucoup d'activisme, or elle a été réprimée. Donc, euh, cela fait qu'il y a eu un peu une chape de plomb sur... Euh, sur le débat public et sur la société civile et sur la population en général. Et mon idée est que Nuit debout a pris non seulement à Paris mais euh, partout en France parce que Nuit debout était un lieu où on pouvait se retrouver dans des places publiques, non pas pour le deuils nationaux mais pour débattre et ça libérer la parole. Et, et ce que je et que je ressens, c'est que le sujet de Nuit Debout, certes, c'était du rejet sur la loi travail, mais l'enthousiasme qu'il y avait était aussi sur euh, l'envie de parler entre nous, de parler librement, et la chape de plomb, c'est on a détruit cette chape de bleu qui était sur la place de la République presque j'ai envie de dire à telle enseigne que euh, il n'y a pas eu d'attentat pendant les manifestations alors, on va pas mettre au défi non plus mais euh, il y a eu quelque chose ou qu un endroit où on se sentait euh, euh, un peu libre d'exister de, quoi Et effectivement ça alors je reconnais bien la dimension de de, de, de tant de temps d'expression de la nuit debout Et, mais le lien entre état d'urgence et Nuit debout, pour moi, ne, paraît, ne me paraît pas aussi lié que ça. Parce que, en vérité, l'état d'urgence, c'est quand même un état qui aurait pu permettre d'arrêter. Il y avait une véritable menace sur les manifestations. Il y avait une véritable menace sur la liberté d'expression. Il y a même eu la question qui s'est posée dès le lendemain de l'annonce de l'état d'urgence en disant, mais est-ce que les médias eux aussi vont devoir arrêter de, de, de publier Enfin, c'est une, une vraie menace sur, euh, sur l'expression publique. Ça n'a pas fait... Enfin, je ne trouve pas qu'il y a, y a tant d'écho que ça euh, à une libération de parole, non euh, Évidemment, l'état d'urgence n'a pas provoqué de la nuit debout et que de la nuit debout euh, n'a pas été créée contre l'état d'urgence. C'est ce que je crois, je crois juste que l'enthousiasme du début de nuit de a eu un. Imp... A... et sans doute influencé par la chape de que la population a ressenti, d'un et de deux, que le contexte d'occupation de la place de la République, notamment, était é... est... est... est... beaucoup, plus... est... beaucoup plus spécial que d'autres occupations personne on pour gérer, assez Sébastien, assez qui a, comme a le micro, là. On ah ne ben, je... sait pas assez battu, comme on ne sait pas assez battu. Mais bat alerter quelqu'un, ou... Comment on est sur, comme sur les années 80, on ne sait pas assez battu, ça. On n'a pas à vous le dire, comme il parlait, madame. Et si, madame, arrêtez de, de vous voiler la face. il bon, y a Emmanuel qui y va, mais arrêtez ça serait bien de... de... Excuse-moi, Alex. Vous voilez trop la face. Vous êtes trop... Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que euh, je sais, euh, si on compare d'autres places et d'autres occupations de places, euh, il y a eu euh, le contexte est différent. Euh, Notamment, le contexte euh, sécuritaire n'a pas eu lieu en Espagne ou en Angleterre ou aux États-Unis, même si c'est trois pays où il y a des attentats très graves, mais ce n'était pas aussi euh, euh, proche que les mou mouvements et, et dire qu'avant, lorsque Occupy St. Paul's, qui était le moment Occupy en Angleterre en 2011, c'était surtout une symbolique très particulière contre la finance. Mais lorsque on occupe la place de la République maintenant, il y a un sentiment qu'il y a, en tout cas, c'est ce que j'analyse euh, tous les gens qui pensent place de la République pensent avant nuit debout, c'est l'esprit du 11 janvier ou l'état des attentats. Et, et pour moi, c'est quelque chose, certes symbolique, mais qui a un peu influencé. Même inconsciemment pour toutes gens qui sont venus à la place de la République. Je me rappelle que c'est certes, il n'y a aucun lien évitant entre les deux, mais je dis juste que le contexte a influencé des gens, même inconsciemment. J'espère que c'est clair. Oui, alors ça a été clair. Alors, du coup, euh, qu'est-ce que tu penses de ce que de ce qui a été dit, par exemple, dans la vidéo euh, de Data Gueule sur l'aspect que l'état d'urgence, c'est celui qui, est, qui empêche de réfléchir, qui empêche finalement de voir euh, euh, l'image globale et de voir surtout ce qui se passe euh, de fondamental dans notre société et, et qu'on se précipite sur la précipitation pour essayer de, euh, euh, de réfléchir en, en urgence quoi tout à fait d'accord avec cette analyse. C'est que là, au lieu d'être à 20 heures devant notre JT euh, ou à, devant BMTV, on regarde, on, on se regarde entre humains, on crée du lien social, on se parle. Alors qu'avant on était atomisé euh, individuellement et on prenait les nouvelles, notamment. Les attentats de la sécurité. Et ça, je, je revue de de ne pas subir l'oppression médiatico-politique qui, après euh, les attentats de Charlie puis euh, les attentats du 13 novembre, dire on reste pas chez nous ou on vient prennent le soir pour éviter les journaux télévisés, c'est un signe de résistance et c'est un signe de, li de libération pour penser pas à travers les yeux des médias. Alors c'est une question en fait moi qui me revient souvent. Est-ce que finalement et le, la occupation de la place de la République n'est pas quelque chose qui suit assez facilement ou assez logiquement le 11 janvier Est-ce qu'il y a un lien à ton avis dans ce... parce que. Euh, le 11 janvier, il y avait cette volonté de dire qu'on n'avait pas peur. Et donc, il y avait tout ce monde qui est allé dans les rues. Est-ce que c'est est aussi un peu ça Mais tu parles de re, re, reprendre la dignité, reprendre la parole. Euh, ça fait partie un peu de ça, non Évidemment, il y a beaucoup de ça. Euh, le, les attentats de Charlie et des de la liberté d'expression, l'occupation de cette place, c'est un temps de libération de la parole, de libérer ratio de l'expression et c'est assez marrant j'ai entendu la première euh, le 1er ou le 2 avril je ne sais pas c'était au tout début on voyait l'élan entre les villes de, euh, de les différentes nuits de boue qui se produisent dans différentes villes de france et ça m'a un peu rappelé Comment on a bu comment les médias ont couvert les différents rassemblements euh, après le Charlie Hebdo et après euh, le 13 novembre Donc, je ne sais pas si la couverture est similaire, mais il y a des échos. Ah, ça passe pas qu'à Paris, mais dans les villes de Provence, même dans les petites villes de Provence, et on avait la même chose pour Charlie Hebdo et pour le 13 novembre. Donc, évidemment, il y a un parallélisme très très vague, mais il y a un parallélisme, car les, événements de, les conditions de rassemblement est totalement différentes, hélas. Alors, on va parler un peu plus cuisine. Euh, comment euh, comment s'est passée euh, euh, l'initiative que tu as eue sur euh, ce, euh, ce week-end euh, comment est venue l'idée dans quel, dans quel moment Comment tout ça, ça s'est concrétisé progressivement Ah, euh, c'est assez marrant. J'étais à une conférence et quelqu'un a dit que c'était euh, un peu exceptionnel euh, sur la comparaison. Et il avait parlé de Nuit Debout et de l'état d'urgence. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc, lorsqu'on a eu l'initiative il y a encore 10 jours. Tu te rappelles du nom de la conférence séminaire de, à l'EH de s et vous voulais l'inviter mais je crois que je me suis pris trop sans retard donc j'ai pris euh, mon courage et j'ai dit j'allais le faire donc voilà c'est simple comme bonjour. Alors et pour les invités aussi enfin c'est toi qui a qui un euh, concocté un peu les invités ou comment ça s'est passé tout ça en, en fait j'ai convoqué mais trop tard donc, en fait, euh, comme il n'y avait pas quelqu'un, je me suis et à, à être l'invité de la conférence où je te devais être pas l'invité. Donc, c'était... Des... Du coup, tu l'as préparé un peu ou... Je l'ai préparé un peu, mais c'était plus de... Je m'invite moi-même et je prépare mon intervention au lieu d'être le modérateur. Donc, voilà. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. On va continuer un peu sur euh, un bout de l'Assemblée générale. Et puis après, je pense qu'on va euh, quitter euh, ce live euh, qui fait, va bientôt faire presque trois heures. Euh, L'idée, donc, ça va être euh, ben, après, on va se quitter. Voilà, tout simplement. Donc, je vous remets un peu sur l'Assemblée générale et on, on reprendra euh, dans, pour vous dire au revoir dans quelques instants. Euh, merci encore à vous. Ouais.